Il n'y a pas Murloc dans ce lobby donc ça c'est déjà très agréable. Il n'y a pas Mecha, il n'y a pas Murloc. Euh, donc plutôt un archétype big de manière générale. Test euh, peut, peut être sympa dans ce genre de spot quand il y, y a des archétypes big. parce que Tu peux voler une carte clé euh, de construction. Après je pense que Varden c'est quand même un petit peu plus polyvalent. On va partir sur la Varden. Et le recousu euh... Alors, le recousu est mieux maintenant. Parce qu'il a de l'armure, mais. Pardon. Le recousu est un peu mieux, mais. Je pense que c'est quand même vraiment très. Pas très moyen, mais moyen. Pas content, là. Pas content, pas content. On va sûrement aller dans la Taverne 3 assez rapidement. Euh, pas très sexy Est-ce qu'on prend juste dragonnet Parce qu'en termes de tempo c'est sûrement le meilleur Bon ça ça grossit un peu ah, Franchement lui il a l'air juste meilleur Je vais juste prendre le 2-2 De toute façon je vais sûrement le vendre Et L'idée c'est d'essayer de rester à égalité Franchement, la 0-3, bah typiquement dans ce spot, vous voyez, la 0-3, elle aurait pas gagné le, le combat. C'est quand même dommage. Passe bien okay. Alors là, c'est différent. Là, c'est différent parce que... On, on, on a ce qu'on appelle la GIF Curve, où on achète le dragonnet rouge... Ensuite on fait up, ensuite on fait up, ensuite on fait triple. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Après on triplerait un truc qui est pas dingue. Chacun met deux. On perd une pièce. C'est pas horrible mais... Honnêtement c'est pas horrible. Donc je vais... je vais partir sur ce spot. Je vais partir en GIF curve mais... Franchement, la partir sur une curve 3 on 3, c'est pas choquant aussi. Hein. Alors là, je le fais pas parce qu'il y a le triple, je le fais parce qu'il y a le token. On peut pas faire cette strat sans token. Et on perd trop de pièces. Ça veut dire qu'on va up ici à 3, perdre 2 pièces et ensuite re-up. L'avantage, c'est qu'avec le petit, le petit loulou, c'est ça. ça ça choses, ça ça tour, on va juste up et ensuite on fera euh, on sera sur le tour des 7 gold donc sur les 7 gold on pourra acheter le dragonnet roll et acheter un autre truc bon avec varden on n'est pas obligé de faire ça parce que varden a quand même cette possibilité de tripler avec son pouvoir mais c'est jamais mauvais de tripler dans une carte assez rapidement il sait pas des mauvaises cartes, c'est de deux, enfin en termes de tempo. Chacun met deux dégâts, donc euh, ça peut tuer des trucs. C'est pas comme si on triplait... Euh... Enfin, c'est pas comme si on avait un doublon de... Je sais pas, est-ce qui peut être faible. Robot toutou, des trucs comme ça. Enfin, des cartes qui ensemble ne fonctionnent pas, là, ensemble, ça fonctionne. Vous êtes être mais.. mais. Salut Magic Holt, salut Abiel, bienvenue à tous. Le médaillon, c'est pas mal hein. quand on y réfléchit bien. C'est un petit théotard, hein. un petit homme thé. Euh... C'est pas trop mal. Après, euh, la dague, elle est pas ouf. Il n'y a que bête. Parce que Spectal, c'est très fort, mais c'est difficile. 30 cartes dans la main, c'est très, très, très compliqué. Donc, je pense... Après, on a un autre trip, mais il coûte très, très cher. Il coûte très, vraiment très cher. Après, on peut acheter mini, mini, gelé. Prochain tour, vendre ça. Hop. On est hyper décalé. Mais en vrai, on, va, on arrive quand même assez vite avec le masque. pas enfin, assez vite. Grâce au mini-mirmidon. C'est pas dans le plan de jeu initial. Et en même temps, la quête est quand même très intéressante. Là, l'idée, c'était de re -up, Mais je pense que je vais partir là-dessus. Le fait qu'il y ait un autre trip, c'est quand même chouette. Donc, on achète ça. On achète ça. Gel mini on joue mini boost mini on boost mini prochain tour on va up vendre ça tripler dans le dragonnet comme ça on continue d'avoir les deux on va partir là dessus je pense ouais avec les avec les, les nagas ça fait des cartes et je suis pas convaincu de la quête euh, euh, entre guillemets la, la petite quête mis, euh, théotard l'ayant testé quelques fois pas mauvais mais oula non c'est bon voilà, prendre 5 du bran, ça pique. Hein. Bon, C'est des bonnes cartes. Hein. Est-ce qu'on resterait pas encore un peu dans cette taverne On perd une pièce. Ça ferait ça, ça. Ou voilà, alors on fait ça, ça. un peu bizarre. On fait ça, on gèle. On perd une pièce. C'est grave de perdre une pièce. En fait, j'ai pas envie de tripler les deux. Enfin, deux. J'ai envie d'en geler un. Ça ferait ça et ça. Non, ou ça et ça, tant pis. Je vais chercher la 3. On va faire ça, je crois. Fera toute la différence. Pas mal hein. Faire une pièce, mais en vrai j'arrive très vite vers la quête. Pas enfin, très vite. En tout cas, je, là je pense que ma quête, c'est vraiment une quête très très, une quête très très forte. Parce que fort mobile. Sans Murloc c'est très puissant. Je pense que s'il y avait Murloc dans le lobby je ne serais pas parti là-dessus. Je serais parti sur une compo un peu plus Varden. Là je pars vraiment sur une compo -quette. Varden c'est le petit plus, mais en soi c'est pas une compo euh, Varden, c'est une compoquette que je fais ici. Pas ah, dommage. Merci Bob le pour le soutien, merci beaucoup. T'es le premier abonné de la journée, euh, j'espère pas le dernier, merci beaucoup. 29 mois en plus de soutien, merci infiniment. Là on a logiquement le triple. Euh ok. qu'on a ça à ça Vous avez soif je pense que je triple que je fais juste émissaire ici Peut-être faut tripler maintenant. C'est dur à dire. Bon il est à 24. Je vais juste rendre ça. J'entends on fait double triple. On a 18, 18, hein, ça va vite euh, Prochain tour je fais double triple Sans forcément up Le t'es pas si mal en vrai hein, Avec la quête Pourquoi j'ai pas pris le Tarek Goza Bah Tarek Goza euh, c'est pas très fort hein. Tarek Goza, ça marche avec d'autres tavernes 3 Mais sinon c'est pas une très bonne carte Là l'idée c'est de réaliser la quête Encore une fois je réalise une stratégie quête Pas une stratégie Varden ni une stratégie Bob En fait si on va dire qu'il y a trois strates dans le jeu Pour schématiser il y a Bob Quête, perso Là je fais quête Bon, c'est cool, on prend pas de tant que ça. Merci, Fantôme Fantoma Sensi. Merci pour le Prime, c'est gentil. Qui ne vous pas, vous rend plus fort. On va tripler dans la 4. En oh, bon, vrai, on est pas loin. Ah, le taunt. En oh, bon, vrai, on y est, non? On y est, hein. franchement, on a bien rushé hein. Peggy. En vrai, LM avec le taunt qui prend de la stat, c'est quand même strong. Hein. Surtout qu'il n'y a pas mecha. Après, Peggy, c'est toujours une bonne carte. Et franchement, la LM, j'aime bien l'idée. Ouais, là, en vrai, on a bien rushé la quête. Ouais, là, on va vraiment rocher la quête, sans déconner. Donc là, on a ça. Oh, je vais sûrement roll. Je vais taunter lui. Taunt taunt Ah non Faudra un, drô... Faudra un autre taunt n'importe lequel Genre le dragonnet est cool oh, Lui aussi Ah lui en vrai il fait plus de tapes là c'est strong hein. là à la fin du tour il nous manque un taunt et là on a beaucoup en fait quand, dans un archétype non méca franchement lui il va faire le taf l'idée de toute façon c'est d'avoir un maximum de taunt et là maintenant on va pouvoir et franchement tour 7 on a notre fort mobile doublé très intéressant elle est très très intéressante cette game vous voyez là on a été vraiment pragmatique si je puis dire parce qu'on a on avait Varden qui est un perso très puissant mais on n'a pas voulu jouer avec on a vraiment voulu jouer uniquement avec le avec la quête, et on a rushé la quête, quitte à Under Tavern à fond. Mais maintenant, par contre, on a une vraie, vraie puissance. Ça, c'est super cool. Ok. Bon, ça, c'est Taverne 4. Donc, il nous faut des Tavernes 4. On va plutôt up. Pas ah, des Taunt, en soi. Dans l'absolu, la Pêcheuse est un Taunt. Est-ce qu'on s'en contente Bah En vrai, on n'est pas sûr d'avoir un Taunt en rollant. Donc je pense que ça me choque pas, je vire ce petit loup. Euh... Bon, c'est pas mal, c'est de la stat en soi. Est-ce que ça nous va Ça me choque pas. Donc là, on va taunter le chef. Hein. Comme ça, on a les 4 taunts. Euh, bon, ça aurait été mieux d'avoir des boubous divins, mais tant pis. Il bon, y a pas de... Pas de beaucoup de boubou dans ce, dans ce lobby. Euh, là, la clé, c'est est-ce qu'on veut les pierres maintenant ou pas Est-ce qu'on veut les pierres maintenant Ou alors, on, on essaye d'avoir d'autres untoutes, mais je sais pas si ça a du sens. Bah, les pierres, c'est que plus 4, c'est plus 8. Je vais sûrement bloquer les pierres dans le sens où, au prochain tour, il y a des chances que je vende le vive. Je prenne pierre et si jamais j'ai un triple pierre... Ça me permet de faire up, virer ça, acheter ça Et tour d'après, tripler pillard pour aller chercher un 6 Et essayer de trouver un autre comme ça bah Écoutez, on est, vraiment, on est vraiment pas mal là La puissance qu'on a La puissance qu'on a est vraiment très intéressante Bon, mon adversaire est très très fort. A beaucoup beaucoup beaucoup d'avance. Ça peut poser problème. Et bon, on va se battre. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'avance. Ah, dommage. Bon, dommage, dommage. Heureusement qu'on est à 30, ouais. Bah, bon, Valord, il a énormément d'avance. Hein. Euh, sur un tour 8, d'avoir déjà une compo comme ça, c'est très très rare. Le Nomi, en général, c'est plutôt tour 9, tour 10 que c'est fort. Là, il a beaucoup d'avance. Ok, donc on a notre triple. Mais la question c'est, est-ce que notre board est vraiment si fort que ça Moi j'ai confiance en mon board. Hein. J'ai vraiment confiance en mon board. Après, euh, on peut tripler maintenant. à 22. C'est un risque de vouloir tripler dans la 6. En 5, il y a quoi En 5, l'avantage c'est qu'on joue Massacreuse. Massacreuse qui serait très intéressant. J'ai une race, deux races, trois races. En 6, il y a quoi 6 il n'y a pas grand chose, il y a Monted qui est extrêmement puissante il y a Théotard qui est très puissant avec notre board il y a Monted, Théotard et ça la grande question c'est est-ce que on est très fort ou pas moi je pense que je suis très fort bah mon board est très fort moi je suis un toto mais... donc on va virer la 2-6 Après le PR. Euh attendez Et puis, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Comme ça, on bloque les pillards, On a beaucoup de stats. On vira peut-être le 12-12. Ouais, j'aime bien l'idée. Pour ouais, réagir la vidéo sur Arana, fichou hier, j'ai eu Arana avec la quête Gangropter. Déclenche deux fois les effets. J'avais deux Gangro dans mes 7 démons. En fin de game, à la fin du tour, je mangeais 28 démons. 28 cartes, tu veux dire euh, j'ai deux gants gros dans mes 7 démons. Tu veux dire qu'avec Arana, tu manges et après ça revient, c'est ça J'ai pas trop compris le message, mais je pense c'est ce que tu voulais dire. Bon, ça c'est fort contre lui. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Ah, j'avoue que j'ai jamais vu le spot. Mais c'est vrai que ça doit être sympa, ouais. Après euh, avec Arana en général t'as plutôt tendance à rester deux donc pour aller à, à chercher la 6 mais ouais là tu dis c'est avec la quête que tu l'as tu l'as eue. Euh, ouais ouais j'avoue que c'est strong hein. J'avoue s'il n'y a pas Murloc dans le lobby euh, tu te fais plaisir hein. Après s'il n'y a pas Murloc dans le lobby pourquoi t'as pris Arana <rire> Mais ouais non non c'est cool. J'avoue que c'est un spot qui est. une situation qui est rare. Bon, on a bien fait de up en tout cas. On a eu confiance, même si j'avoue qu'on a pris 15 autour d'avant, donc on aurait pas 15 mais on aurait pu avoir peur. On a pris 8. Mais en vrai lui il avait énormément d'avance, on va dire par rapport au standard quoi. Merci Jack Nappies pour le prime. Merci à toi, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc on va taunter lui. On va jouer ça. On va virer le petit loup. On va faire ça. On va faire ça. On va roll avant si jamais on trouve un bran. Massacreuse ok. Bon, là on veut pas grand chose, hein, Calégo, fait pas grand chose. On n'a pas de bête dans notre board. On pourrait rajouter euh, Boa par rapport au... à la Massacreuse. Ah, il y a pas... Si, il y a un pirate déjà. On va prendre le. Après, il y a combien de dragons Il n'y en a qu'un seul. Hein, parce que ouais Alors, On va juste prendre Boa, je pense. On va sûrement faire Boa. Massacreuse. Dire ça. ça Fais le rôle. Ne pas non plus. Oh, il est intéressant. Une pièce le il est intéressant ce board. À la votre rage. On a toutes les races, même le petit naga. Bon, qui va sûrement virer. mais Bon, ça, c'est pas mal la boule de serviteur. Mais c'est peut-être un peu tard, tour 10 en combinaison avec Massacreuse. Je pense que si on passe ce combat, on va sûrement faire un up. Attendez, mais est-ce qu'il ne faut pas jouer les vives pierres Non. Non, non, je veux juste, je, Sûrement faire un up et des rolls. Ouais, on va faire ça, on va faire un up et des rolls. Elle est incroyable, cette compo. <rire> J'espère que je vais loin avec cette compo parce qu'elle est vraiment très très belle. En général, ces quêtes, elles sont bien, mais elles sont très dures à faire. Mais là, j'avoue que le, le double naga, ça a été trop trop cool. quoi. Ok. Est-ce qu'on up Ça dépend de notre adversaire. Je suis pas sûr que contre lui, le up soit bien. Lui, il est vraiment foufou. Après, en même temps, je joue pas grand-chose dans l'A5, mais... Lui, il est vraiment énorme. Après, on a 22. Et il est vraiment énorme. Qui va nous mettre 22 j'ai peur qu'il nous mette 22. En même temps, en 5, encore une fois, je joue pas grand chose. Si, Leroy. Je dois rajouter un Leroy. C'est dur. hein. J'ai l'impression que je vais perdre, là. En fait, il faut se dire, est-ce qu'il y a une possibilité de le battre lui plus tard je pense, je pense que même avec Fort Mobile, je le battrai pas plus tard. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas juste accepter de consolider en 5 Vous un hein. Pas mal ça mais... Je pense que tu meurs pas. Je pas On hein. prend. Vaxta t'es bonne à prendre là. Hein. Franchement chaque stat est bonne à prendre là, je suis un peu dans la mouise. Hein. Chaque stat est bonne à prendre. Bon, on est pas mal là dans le dans l'ordering. Ouais, on va partir là-dessus hein. On n'a pas énormément amélioré mais l'idée c'était d'avoir un Leroy Leroy s'est amélioré énormément contre lui et il fait, lui il fait très très très très peur hein. Franchement hein. Bon vous voyez là on joue 47% C'est con mais peut-être que les, les plus 10 ici ça a aidé hein. On verra Bon ça c'est un beau hit Ça c'est ok Ok c'est bon On passe Merci le tipzer pour le prime. Je pense qu'on fera quand même que top 2. Je pense que lui ne sera pas battable. On va faire un up. Euh, ouais on va faire un up parce que derrière on va jouer contre l'autre qui... Ouais. Je pense que lui il me fait... Bah lui il peut être fort mais je pense que je... si je suis arrivé à battre Chevalord c'est que... Ou même faire égalité au pire contre Chevalord c'est que je suis vraiment très fort. Donc je vire ça. Je vais acheter le petit loup. Bon, en vrai, on a Veilleur qui peut être sympa là-dessus. Vous voyez, soit on prend le rôle à zéro, soit on utilise Veilleur juste pour avoir un peu de stats. C'est pragmatique hein, de prendre le Veilleur. C'est pragmatique de prendre le Veilleur. Bon, de toute façon, ça sera sûrement ça là-dessus. Ça et ça. La question, c'est est-ce qu'on veut un Veilleur qui finalement... C'est l'équivalent d'un... Ouais, ah, ça donne boubou à un truc. Hein. Ça donne boubou à mon gros dragon. C'est quand même vraiment puissant juste pour ce tour. Franchement sur un roll on n'est pas sûr d'avoir mieux qu'un veilleur. J'aime bien le veilleur. J'aime bien le veilleur dans ce spot. Mon dragon est vraiment gros. On va le prendre. va le prendre. Hop là, en plus j'aime vraiment bien. Les, le, le placement est très intéressant. Hop, comme ça. Ça, ça peut être relou sur une, contre un archétype euh, baron. Parce qu'en vrai, ça, il se fait attaquer, il rattaque. Et ça, c'est une bonne carte counter contre les, les compos combos, on va appeler ça comme ça. On a beaucoup de stats avec la massacreuse, avec l'autre gros. Ok, on est plus gros en stat, après il y a ce... Ouais, on est plus gros en stat. Vous ça, ça libère la place. Et l'autre, ça veut dire qu'il tape en... Ouais, bon, il a mal tapé, mais <rire> techniquement, il fait du... Au moins, il fait un massacre. On le tue. Pas forcément une bonne nouvelle. Ça dépend si l'autre meurt ou pas. L'autre, il meurt. Bon, bah écoutez, on va jouer la finale. Bon, après, c'est pas si mal de jouer la finale maintenant. Voilà, bon, la Munchid est une excellente carte contre lui. Bon, après, il a des boubous dans tous les sens, mais bon, quand bien même. On va la prendre. On va la prendre. C'est ch... embêtant, pas ça fait chier, pardon, mais c'est embêtant ces boucliers divins. Je me demande s'il faut même pas... Aux paroles pour trouver euh, le tunnelier. Ça, ça vire, c'est pas assez fort dans le match-up. D'accord, il nous faut un tunnelier. Hein. faut double main tiède. Ou une seule main tiède. Ah ça c'est peut-être pas ouf de le garder. Ah ça fait de la stat quand même. Soyons hein. pragmatiques. On va faire ça. Je vais mettre la petite merde devant. Ouais bon il est énorme, hein. c'était le problème. Bon après les mantides sont très fortes. Les mentides accomplissent beaucoup de choses, mais vous voyez on est trop derrière. En fait on value même pas avec notre carte la plus puissante. Donc c'est un peu compliqué. Euh. Bon, en vrai il y a des chances de mourir là. Panomi, on prend 9, 12, 17, 21, 24. Ok, GG. Bon rien à dire, hein, la compo était magnifique. On savait qu'on allait sensiblement jouer contre lui en finale. Très sûrement. Euh, Est-ce qu'on avait une chance de. En fait, il y avait deux écoles. Soit contre lui, on se disait, ah, franchement, on est à 22, on est pas mal, et contre les autres, de toute façon, on va les ga gagner. Contre lui, on pouvait prendre le up et aller chercher un deuxième fort mobile et essayer de monter plus. Le problème, c'est on peut up et mourir. C'est horrible, on finit 5 avec une compo comme ça, on est salé. On peut up et pas trouver le fort mobile. C'est très, très, très, très, très probable. Ou alors, je pense que je fais le plus safe, on va dire. Par rapport aussi au fait qu'on peut considérer que notre adversaire il a high avec sa compo, genre nomi doré, nomi normal, avec un board aussi fort rapidement, donc il a eu trouvé des LM tout de suite, il est resté haut en PV. Et on s'est dit, bon, bah ok, on est tombé contre l'Hyrol. le n'est pas la norme. On accepte de finir deuxième. Et euh, voilà. C'est un peu frustrant parce que je pense c'est une compo qui fait souvent top 1. Et c'est vrai que voilà, il y a des compos comme ça qui peuvent nous surpasser en high Nous, on n'a pas high dans l'absolu. Hein, parce que c'est notre quête qui nous a donné ça, quoi. Lui, c'est. Bah, c'est pas sa quête, c'est vraiment il a trouvé les, les nomis. Il a eu nomi no, doré, nomi normal. Donc voilà, je pense que mon play était assez, était, était assez safe. Et, euh, par contre, derrière, évidemment, il a, il a un petit peu trop. Euh... En fait, le problème, c'est qu'il est resté trop en PV. Donc il a, il a pas eu ce, ce, ce dilemme de je viens nomi pour m'améliorer, pour pas mourir. En fait, il, il se disait je suis tellement fort et je suis tellement haut en PV que je peux garder les Nomi. » En fait, toute la game, il, il s'est fidé en nomi. Donc là, il y avait vraiment aucune chance de gagner ce lobby. Thank you